Bienvenue amis téléspectateurs et téléspectatrices de Trans 2. Bienvenue pour notre finale. Nous sommes dans la cabine avec mon ami Bob pour commenter cette super finale du Super Fantasy Brawl. Comment vas-tu Bob Ça va euh... Oui, ouais, je sais quoi, comment c'était l'autre. Trans, non <rire> je, sais <rire> je sais plus sais comment c'était l'autre. Oui. <rire> Mais bref, quoi qu'il en soit, amis sportifs, amis de la tatagne et de la castagne, bienvenue pour cette partie de Super Fantasy Brawl. Il y a du sport, du sport un petit peu musclé. Euh, c'est avec l'équipe de Mythic Games, vous l'avez deviné, puisque c'est Léo qui est avec nous, et non pas Bob. Salut Léo. Salut Guillaume. Pas enfin, prêt pour euh, pour Si jamais. Eh ben, écoute... Toujours content de jouer des parties. Elles vont vite. Et à bah, chaque fois, elles sont toujours différentes. C'est ce que, que vous allez voir. On va considérer qu'on a Goyen, Kilgore, Tsuchao, Dugrun, Derin et Goldar qui sont les trois présentés ici. Les 6, euh, pardon, les 2 x 3, puisqu'on les a dans le coin, en sachant que celle-ci donc ne sera pas jouée, mais nous est présentée Colel oui. pour la première fois, et que du côté de la taupe, c'est pareil, on, raf, raf, raf, on, raf, on ne jouera raf. pas avec, mais avec les trois autres de chaque voilà. côté, oui. Qui commence Eh bien, à nous allons déterminer au hasard le premier joueur, je et tu vas le lancer. Alors, si c'est. Euh, si Moi, je suis toi, tu... bleu. Non, toi, tu es rouge. Toi, tu as la ah hache oui, rouge la H, et moi, j'ai l'épée bleue. bleue. Donc, si c'est la hache, c'est toi. Si c'est l'épée, c'est moi. OK. Ready Toss. La si hache. la hache. Tu seras le premier joueur. OK. Alors, en tant que premier joueur, je fais quoi Alors, euh, en tant que premier joueur, maintenant, on va faire d'abord le draft. Draft héros. Alors, héro. comme tu as gagné d'être premier joueur, j'ai le premier pick. Tu as le first pick. OK. Et donc, en first pick… Donc, pas, tu, vais... tu connais un peu les. Oui. Hein, tu connais un petit peu. Oui, hein. je connais bien ces champions et je sais celles que j'aime beaucoup oh. jouer. Et donc, je vais choisir d'abord. Et vas-y, prends Gwen. Je vais prendre Gwen et je la mets dans la zone. Euh, ah, dans la zone d'attente. Voilà. La, Et je prends la, ces cartes. L'enchant très donc, forceleuse, magicienne. Euh, elle est très elle forte à distance. Hein. Très forte à distance, très faible euh, au, au corps contact. à corps. Ouais. Elle est très vulnérable. Elle n'a elle pas d'armure. Elle n'a que 6 points de vie. Donc, mmh. elle peut se faire mettre KO facilement. Mais par contre, elle est très forte défi, à distance. Hein. C'est vraiment un damage dealer euh, ouais. euh, voilà, très balèze. Voilà. Enfin, euh... Dans ce rôle-là. Un rôle très spécifique. Okay. Donc, c'est à toi. Tu vas pouvoir choisir. Je ne peux J'en suis désolé, je ne devrais pas, mais j'ai une euh, amitié forte pour euh, Tsu donc je vais prendre. Oh, non, mais tu ne devrais pas faire ça, tant pis, tant pis ici. Si. Allez, c'est un maître, c'est un maître, je vais prendre Tsu mais, mais non, pas, la partie n'est pas, pas, pas pliée, pas. Germain, pas du tout. Eh, Tzu Chiao, non, non. il est très fort Tzu avec Tzu ses Tzu est de très jambe. fort, Chao, donc est, il est assez mobile, mm -hmm. euh, il peut faire des sauts. Euh, il, euh, il peut faire perdre beaucoup de points de vie euh, à n'importe qui, puisqu'il a une capacité qui les fait euh, devenir mal en point, c'est-à-dire mm -hmm. que tu perds la moitié de tes points de vie, arrondi au supérieur, quand c'est mm -hmm. un, un chiffre impair. Euh, il a 9 points de vie quand même. Il a 9 hein. points de vie, donc il, il peut il quand même encaisser. Hein. Ah ouais, ouais, il va encaisser. Il n'a okay. pas d'armure, mais il a 9 points de vie, ce qui est énorme. Ok, ça ça sera mon premier voilà. personnage. Donc tu mets sa carte et tu, as, tu commences. Avec Alors précis. Maintenant, du coup, je vais choisir par rapport à ça. Écoute, je vais choisir, je vais choisir euh... Goldar. Ok, je vais choisir Goldar, qui est également un de mes, de mes préférés. Mais le pirate. C'est le pirate. L'ogre pirate. Tiens. L'ogre pirate. Donc Goldar, lui, son son rôle. Ouais. C'est est, est, est un encaisseur, hein. il a un d'armure et huit points de vie, donc avant de le, de le dégommer, c'est difficile. Mm -hmm. Quand il, il monte de niveau, il est immunisé aux pouce, au, au poussé, donc, mm -hmm. au push. Euh, donc il, il peut tenir bien les objectifs et il a quelques attaques. Euh, il peut beaucoup facilement tirer les autres, avec sa, la, sa... pousser avec sa chaîne, sa hein, chaîne. avec son encre. Ouais. Euh, et il a de temps en temps des, des dashes, donc des charges. Mmh. Il peut avancer vite. C'est vraiment un encaisseur. Donc, par okay. rapport à une autre qui est plus, plus faible, je, je l'aime bien en, en combinaison quand je peux avoir ces deux-là. Je vais prendre euh, Deryn, la chasseresse ah, du bois d'Orient. <rire> je voulais te faire un petit peu souffrir. Je crois que j'ai réussi l'humaine chasseuse va rejoindre c'est une chasseresse ouais. et euh, alors elle elle est très bien parce qu'elle a des attaques à distance elle a des réactions qui lui permettent de se de venir au contact de, de l'attaquant ouais. euh, elle quand elle passe elle monte de niveau elle a des bonus sur sur les, les zones pièges elle ouais. a aussi des bonus quand quand les adversaires sont sur des zones pièges qui constitue parfois des objectifs à atteindre. Donc, elle est très polyvalente. Alors, elle n'est pas très résistante. Elle est un peu plus résistante que Goyette avec 6 points de vie, mais elle n'a pas d'armure. Donc, elle peut aussi se faire éliminer assez facilement. Mais elle reviendra. Et c'est toi qui vas choisir le dernier. Il reste une bonne brute ou un bon tank. Kilgore ou Degroun Tu vas jouer des choisir. Je vais choisir Kilgore. Je vais choisir Kilgore, okay. voilà, parce que Kilgore euh, régénère, euh, il est moins lent que, que Dougrun. Alors, j'ai déjà, déjà quelqu'un qui a beaucoup de défense. Mm -hmm. Enfin, euh, j'ai déjà un mec à défense, donc je n'ai pas besoin d'un 2 de défense. Par contre, toi, Moi, ça va t'arranger parce que tu n'avais personne qui avait de la défense. Tu n'avais pas de tank. Tu n'avais pas de tank. Non. Là, tu en as un. Oui. Voilà. Ok, donc on a nos 18 cartes que l'on mélange. Voilà. Et là, ce ci c'est parti. Ça, c'est le niveau, on va dire, euh, le niveau de règles. On n'a pas fait notre deck de 5 euh, héros qu'on euh, qu élimine. On le joue vraiment. Euh, ça. Bon enfant, petit match avec, euh, ça. avec les copains. Boum, boum, on se tape dessus. C'est un mode de, de, de draft qui, qui permet de jouer avec les figurines qu'on a. Et... Alors que sinon, dans l'autre, il faut amener chacun ses propres figurines. Mmh. Donc, okay. il faut peut-être plus d'une boîte de jeu. D'accord. que là, dans celui-ci, il n'y a, a pas besoin. Donc, une fois qu'on a fait ça… On va les... les pièges. Non, d'abord ah les, les, les défis. D'abord les défis. OK. Donc, je les ai remélangés. Je ouais. peux les remélanger euh, pour, vas -y, vas -y. pour euh, bien montrer que rien n'est pipoté. <rire> voilà. J'avais totale confiance en toi, euh, Léo. <rire> voilà. OK. Et euh, donc, je révèle d'abord sur la case 1. On peut, on peut marquer tout de suite Non, on ne peut pas marquer sur le premier round. Premier round, À non. partir du deuxième round seulement, on, peut, mar on peut marquer. Donc là, contrôler la zone de déploiement ennemi. Waouh, ok, donc, donc ça veut dire traverser le terrain. Traverser le terrain et avoir plus de figurines dans la zone de déploiement que, euh, que ennemi que l'ennemi. Zone de déploiement de 5 cases. Hein. C'est ça. Ok. Et le deuxième, avoir trois champions adjacents à la oh, même statue. Ah, voilà. Ah, très bien. J'ai eu l'avantage du tos, donc je pioche cinq cartes. Alors non, il faut d'abord que le. Oui ah, c'est vrai, il y a voilà. le piège. Il faut oh. d'abord et tu es le premier joueur, tu vas être le premier à placer les deux pièges. Je ben, je vais pas chercher. Mille... Sur les trois zones disponibles. Je vais pas chercher midi 14 heures. Hein. Va... Tu les mets de mon côté. Ah ben, oui, voilà. logique. Je vais pas... Alors une hein, zone. De... Ben, moi je vais faire pareil. Euh... Je vais voilà, je vais les faire comme ça. Ok. Voilà. Et une fois que c'est fini, euh, tu vas, tu sais, en effet, tu, tu, vas, tu vas piocher 5 cartes. Alors, est-ce que tu as mélangé ton, ton J'ai pioché. 1, 2, 3, 4, 5. Tu et as pioché. Alors, il y a une règle de mulligan qui est que pour le premier tour, tu as le droit de défausser jusqu'à 5 cartes et de repiocher euh, le, même, ouais. le, le même nombre pour avoir 5 cartes en main. Ces cartes qui sont défaussées, elles ne reviendront pas tant que ta, défausse, euh, tant que ta pioche ne sera pas épuisée. Mmh. Hein. Voilà. Euh, non. Tu gardes tes 5 Je cinq garde cartes. les 5 cartes, elles sont tellement top que… Bon, ah ben, à moi de le faire maintenant. Je pioche, je pioche mes 5 cartes. Je suis impatient de voir les, les illustrations en lien avec le titre de la carte. Ah. Quand tu vas voir… Euh, enfin, je ne le dis pas parce que toi, tu les connais, puis tu vas en profiter pour euh, me gagner, mais… Euh, ouais, j'attends avec impatience. Ok, tu mules tu mules Tu mules, il gagne Tu sais quoi Tu vais la garder. Je la garde. <rire> je garde aussi. Alors, qui commence la mise en place Alors, euh, maintenant, c'est le joueur 1 qui va déployer. Tu vas déployer tes trois, tes trois figurines et moi, je déploierai les miennes ensuite. Ok. Là. Là. Et là. Très bien. Purée, tu des gros bourrins en face quand même, hein ah oui Ça n'a aucune importance, de toute façon, c'est pas ma cible, elle. On ne sait jamais. <rire> On ne sait jamais, je te, je te crois, mais bon, je me méfie parfois, hein, quand même. Hein. Je me méfie légèrement. Mais... Tu n'es pas naïf. Hein. Non, non. <rire> non. Ouais, je sais, je sais, ben. je sais. Okay. voilà et c'est parti, parti et c'est parti et c'est parti. Donc, maintenant euh... que tout ça est fait, eh bien, c'est simple, c'est à toi de jouer. Donc, tu vas euh, épuiser euh, tes mes essences, ses... mes essences, tout à fait et, euh, et jouer des, des cartes. Alors, je vais commencer par jouer de la part de Dougrun la carte en avant. Ça me paraît bien, donc je fais un déplacement de 1 Alors, pardon. J'épuise enfin, mon essence jaune voilà. tac, pour payer cette carte-là. J'ai le droit à un déplacement de 1 de notre ami Dougroon, ce que je vais faire de suite. Il va venir là. Et ensuite, tous les alliés peuvent effectuer une charge 1, donc se déplacer de 1. Ah oui, ça, c'est pas mal pour accélérer, pour surtout accélérer. Pour, pour un début de partie, c'est très bien. Voilà, ça permet d'aller un petit peu plus vite là où je souhaite aller. Alors, je vais partir ici et je vais aller ici. Voilà, donc okay. tu défausses la carte. Voilà, c'est fait. C'est là tu as ah, J'avais une pioche 1, pardon. Oh oui, ah, c'est oui. vrai, j'avais une pioche 1. Ça, c'est important. Euh, ça, c'est pas cool, par contre. Ensuite, je vais. Non, ça va pas le faire, cette histoire. Ça va pas le faire cette histoire. Euh... Oui, ça, ça peut pas marcher. Non, ça marche toujours pas. Ah, oh, purée. Ah si, si, si, si, si, si, si, si, si. Ah, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ouais, alors, je dépense. Euh, je dépense. Ouais, ça marche. Je dépense mon bleu. Oui, pour faire un sprint. D'accord, d'accord. Okay. Qui va sprinter? Derine Derine 1, 2. Elle esquive les pièges. Et ensuite, je dépense. Mon rouge. Oui. Avec une volée de carreaux de la part de Deryn. Ah. Donc, elle peut se déplacer de 2. Si jamais je ne fais pas le déplacement, je ne peux plus le faire après. Je ne peux non. pas faire l'attaque avant. Dans tout le... de haut en bas. Eh bien, écoute, je vais me mettre là et tout là. Oui. Ensuite, à une distance de 2, deux... enfin de minimum 2 jusqu'à 3, donc 1, 2, 3, c'est bon. Oui. Je fais une attaque de 3. Est-ce que tu réagis eh Non, j'aurais peut-être dû quand même mulliganer <rire> pour donc essayer tu... d'avoir une carte de défense, mais donc malheureusement, tu prends, je voy me prends en... donc 3. 3. Ce qui est beaucoup. Je me prends 3 et ce n'est pas fini. Non, j'ai après l'attaque poussé 2 et il n'y a pas de place derrière. Donc, donc... tu prends le mur de l'arène bien comme il faut. Avec donc, je suis à 5 points de vie. Il me reste 6. plus qu'un point de vie. Avec... Eh bien, écoute, c'est pas mauvais comme tour. Voilà. Je n'ai plus rien. Qu'est ce que je fais Tu défausses toutes tes cartes. Oh la vache, j'en perds des bonnes aussi. Hein. Voilà, tu remets, tu récupères tes essences et tu repioches un cinq cartes. OK, 1, 2, 3, 4, 5. C'est à toi. C'est à moi. Bien. J'aime bien ce premier tour. Ah, attends, oui, mais il faut, faut quand même regarder ce qui se passe. On un, un, un, un. OK, ça, c'est pas mal. Attention que Léo mélange ses objectifs, mais on n'a pas fait bien attention que Guillaume mélange ses cartes. Oh, Germain oh, là, là, là. Oh. Hey, Mais t'es vide ou quoi Je croyais que t'étais de mon côté en plus Non, mais attends. <rire> non, non, je suis prêt là, impec. Et ensuite. Et eh ben ensuite, c'est parfait. Oh là là là là. Non, mais t'as vu, dès qu'il n'y a pas de dés, ça se passe bien. J'aime beaucoup ce jeu. Il a pas <rire> de dés. Bon, alors, c'est à moi. Ouais. T'as tes trois énergies. Oui. De Groon est entré sur le terrain pour se cacher derrière l'essence, euh, derrière la statue. De je vais d'abord jouer. Manipulation. Bleu. Rouge. Et je vais faire. faire trait de flamme, okay. donc c'est donc euh, Guyenne ouais. qui va se déplacer de 1. Elle va venir ici. Ah, attends, non, si, ça passe. Largement, non, je ne vais pas faire ça. <rire> je vais faire. Excuse moi, si tu me si tu me l'autorises. on n'est pas on, on a dit qu'on n'était pas en mode tournoi, donc il euh, n'y a pas d'arbitre. Si tu me l'autorises, je commence d'abord par du jaune. Okay. Et je vais faire chaîne d'éclair, donc elle va se déplacer de 2. Donc je vais faire 1, 2. Mm -hmm. Elle vient ici. Mm -hmm. Ensuite, il faut que je sois en ligne droite mm -hmm. euh, à portée minimum de 2, portée maximale de 3. C'est bon. Donc, si tu veux montrer la oui, carte, peut-être. tout à fait. Voilà. Et ensuite, euh, donc, je vise euh, Suchao, Chao, mm -hmm. Su qui, se prend trois qui va se prendre 3 de dégâts. Oh, Alors, est-ce que tu as une réaction Oui. Oui. J'ai une réaction qui me plaît beaucoup. Su Chao fait vengeance, donc je paye bleu. Puisque c'est bleu, donc je ne l'aurai pas pour mon tour. Après l'attaque, si la cible n'a pas été mise hors de combat, l'attaquant subit aussi les dégâts de l'attaque. Oh. C'est à dire que je vais être mis KO. K.O. Et ça compte pour les dégâts euh, de montée de niveau. Bien sûr, yes. bien sûr, bien okay. sûr. Donc Su Chao, grâce à ça, va pouvoir euh, Montée de niveau. Mais d'abord, tu me colles 3. Voilà. Après l'attaque, si des dégâts ont été infligés, infligez 2 dégâts à un autre champion dans les deux cases de la cible. Ah bah oui. Donc à qui tu fais 2 À qui je fais 2 Dans les deux cases, tu peux toucher... Ah oui, puis alors c'est du dégât direct. Donc de Groon son armure, rien. Oui, son armure, rien. Mais bon, oh. il est tellement dur à, à faire. Non, je vais le faire sur euh, derine ah, J'espérais que ce que j'allais... Que que non, en de... tu n'as <rire> pas réussi à m'influencer. <rire> <rire> je vais le faire sur Deryn. Ok. Donc, je défausse cette carte. Prends trois points de dégâts. 3 points de dégâts. Elle est KO. Et Tsuchao. Chao. Donc, tu gagnes un point de victoire. Yes, madame. Et Tsu Chao est passé. Alors, c'est quoi maintenant, sa capacité Les ennemis adjacents subissent… Les ennemis, hein, c'est précis dans le wording, subissent moins 20 d'armure. Ah oui. J'ai des griffes de jade qui me permettent de passer à travers les armures. Ok. Je ne vais pas déjà faire le pouvoir de Tsuchao avant de faire le. Si c'est ce... après l'attaque. Oui oui c'est ce qu'on a. Ah euh, ah oui bonne. Est-ce que est que le fait que tu sois KO met fin à ta carte quand même Non non non il s'applique. Parce que si des dégâts ont été infligés donc on regarde ensuite. Oui d'accord. Les dégâts okay. ont été infligés okay. donc. L'éclair rebondit voilà. même si toi tu tombes KO. Voilà. Bing bang. Voilà. Ok c'est logique tout va bien ça marche merci Germain. Alors ensuite euh, ensuite. Tu Ensuite, pourrais la faire revenir ben, Je peux la faire revenir tout de suite. Hein. Ah, oui. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Je vais jouer un rouge et je vais jouer cette fois-ci trait de flamme. Ah oh, purée Donc, elle a le droit à un déplacement de 1. Donc, sortir des... Alors, le déplacement, quand on, est, quand on a été mis KO, ouais. le, pour revenir, il faut un déplacement, pas un effet qui te permette de te téléporter ou euh, une charge ou quoi. C'est forcément botte. une botte. Euh, et le premier mouvement te fait arriver sur une de tes zones de déploiement, celle que tu veux. Donc là, je vais me faire déplacer de 1 et je vais okay. arriver là. Oui, bien sûr, okay. voilà. Voilà. Et ensuite, est ce que je suis entre 3 et, et 5, 5 Oui, tu oui. l'es. Je suis et donc là, tu vas prendre 3 d'attaque. Donc, c'est sur Dérine. Oui, Bon bah, elle encaisse, hein. ah, c'est violent. Hein. Et après l'attaque, tu me pousses de 1. Voilà, ah, je, suis piège, hein, voilà. <rire> je suis content que ce ne soit pas le piège, garçon. Voilà. Je suis content que ce ne soit pas le piège. Et il te reste bleu l'essence de la bleu. création. Non, de la manipulation, pardon. Voilà. Il va falloir que je me venge. Eh bien, tu sais ce que je vais faire Je vais t'embêter un peu. Oh, t'as pas commencé déjà Je vais utiliser téléportation. Encore, mais t'as rien d'autre que Guayenne. Saut so, 4. Donc je vais pouvoir me déplacer où je veux à 4. Ouais. Eh ben, je vais aller loin. 1, 2, 3, 4. Je vais aller jusque-là. Ouais. Voilà. Tu vas te que soit à l'abri. Soit... Un petit peu à l'abri. Ok. Voilà. Donc, je défausse mes dépose. cartes. Je récupère mes essences. Je repioche 5 cartes. Et c'est à moi. Et ah non, non c'est pas à toi. 1, 2, 3, 4, 5. On cinq. décale. On doit décaler les challenges. Voilà, puisqu'on est à la fin du premier tour, du premier round. Et alors, le nouveau, ce sera contrôler la zone de destruction. C'est la zone rouge. Pétard, c'est bon, ça Voilà. Et maintenant, c'est au début de ton tour. On vérifie, puisque là, c'est à partir du deuxième tour. Là, on vérifie au début de chaque round si tu remplis un des défis. Alors, est-ce que tu contrôles la zone de déploiement ennemie Non. Est-ce que tu as trois champions adjacents à la même statue Non. Et est-ce que tu contrôles la zone de destruction rouge Non. Mais par contre, si tu m'avais laissé là sans me repousser, je l'avais sans le savoir. Ah non, parce qu'elle est à zéro, pardon, excuse-moi. Mais oui, il y a un tour de préparation, J'ai rien dit. Alors, euh, résultat des courses. Résultat des courses, du coup, ça change tout. Un piège, ça met fin à ton activation ah, ça pas, forcément. Non, pas forcément, uniquement si tu tombes sur euh, sur le pied sur immobilisation. Ah, mais si je fais ça, c'est un petit peu trop gentil. Euh, pif, pif. Ah, c'est bon. pas mal ça. Ça c'est bien. Alors on va la faire dans. Ouais, je pourrais pas faire les deux, bien sûr. Non. Euh, alors comment le faire C'est jouable, mais comme ça, euh, comme ça, et. Je peux pas faire ça. Je peux passer à travers mes potes? Oui, mais pas finir, mais pas finir dessus. Voilà. Okay. Et tu peux pas passer à travers les ennemis. OK, donc ça veut dire qu'il faudrait que je fasse ça et ça. Ok. Alors. Je vais faire une.. F... Je ah, fais... Il ne que deux. Tu n'as que deux cartes, deux ouais, trucs à jouer. Donc deux, tu joues la jaune. La jaune, c'est une fuite tactique de la part de Derine. D'accord. Elle peut se déplacer de 3. Comment est-ce Donc, je vais faire 1, 2, 3. Et après, je pourrais attaquer à une distance de 2. Euh, voilà, mais je ne l'ai pas. Est-ce que, comme il n'y a pas d'attaque, après l'attaque se déclenche non. Pas. non, on est bien d'accord. Donc, ça, c'est fait. Mais ça a fait ce que je voulais. Et. Alors, j'ai une double frappe qui me permet d'attaquer. Il n'y a pas de déplacement, mais qui me dit avant l'attaque, charge 2. Oui. Donc, ça, c'est jouable. Ça, c'est jouable. Ça, tu peux. Même si tu n'attaques pas derrière. C'est ça. Et donc, je vais payer ma rouge pour la double frappe de Tsuchao. Double, en fait, quand tu doubles, ça veut dire que tu feras deux fois l'attaque. Ouais je sais. C'est pour ça que j'aurais voulu la garder, mais j'ai déjà pu mon bleu, puisque je l'ai fait en défense oui. autour d'avant. Donc, c'est comme ça. Et si je veux mettre un tout petit peu de pression, je vais faire. Ce peut-être pas prudent, mais je vais passer directement par tu la zone de piège. charge Ah oui, alors tu vas te prendre les dégâts du piège. Ah, oui. Qu'est-ce que c'est Bim Tu Et dois tournée. défausser une carte de... Euh... Est-ce que tu en as Je n'en ai pas. Alors donc tu me montres je te tes montre. cartes. Bon. Et ça de va façon, dégager. De toute façon, ça part, donc ouais. ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, je l'enlève, j'en prends un autre, je le mets sur un piège visible et je vais le mettre là parce que j'aimerais pas que tu m'envahisses de mon côté. Et après, je remélange tout. Tu remélanges tout les voilà. pièges. Voilà, OK, j'ai fini mon tour. Regénère l'essence. Je jette toutes mes cartes et j'en repioche 5, 2, 3, 4 et 5. Là, maintenant, tu es adjacent à la même statue. Oui. Donc, je pourrais éventuellement gagner deux points de victoire puisque ça aura bougé à la fin de ton tour. C'est ça. Sauf si bien sûr tu arrives à me faire euh, déloger. C'est ça. Allez, allez, petite pression psychologique. J'ai un point d'avance sur toi. Ah, oh, bah puis en plus, j'ai la carte dont j'avais besoin. Bah, ça, c'est cool. Ou po, po po Celle avec euh, les attaques à distance avec le petit la oui. petite flèche qui il pas besoin de, de ligne de non. vue. Enfin c'est pas en ligne droite tout ça. D'accord, OK. Je suis impatient que tu joues. J'ai déjà mon tour. C'est vrai <rire> Allez, ouais, je suis prêt. OK. Je crois que je sais ce que je vais faire. J'aime pas pas le regard de Léo quand il dit comme ça, c'est personne. Je sais que <rire> ça, donc tac, tac, ouais. ça, donc il me faut ça, et il me faut, il me faut ça, ok. Donc, je vais faire, c'est ça, le truc c'est de bien voir dans quel ordre et mmh. pas se planter, c'est ça mmh. qui est, c'est un peu un, une sorte de cassette, il faut bien, faut bien réfléchir. Euh, alors, je vais d'abord commencer par... Un bleu. Ok, manipulation. Un bleu et je vais faire, je vais faire un déplacement un sprint de 2 avec elle. Encore. Un 2 Tu l'aimes bien. Ouais. Ok, donc une action pour le sprint. Voilà. Ensuite je vais faire un jaune, donc une action standard. Un jaune je vais jouer lance, lancer. Donc le, le troll va s'approcher de l'elfe et va la lancer jusqu'à 3-15. Ah oui, excellent. Donc, il se déplace de 2 Un adjacent de deux. peut ensuite effectuer saut 3. Voilà. OK. Donc je vais faire 1, 2, et, et il va faire 1, 2, 3. Ah, ok. Tout ça pour m'empêcher de marquer, c'est du joli. Ben, J'espère, on va voir ce que ça va donner. Rouge. On va voir ce que ça va donner. Et enfin, je vais faire le rouge. Je vais faire le rouge qui est la boule de feu. Ça, on s'y attendait pour une magicienne. Tu peux te déplacer de 1. Sinon, c'est de 2 à 3 cases où tu veux. Euh, 3 points de dégâts. Après l'attaque, tu infliges 2 à tous les champions adjacents à la cible. Oh, wow, wow, wow. Alors, tu l'as fait sur qui Je vais la faire peut-être se déplacer ici. Ouais. Pour ne pas être dans une zone trop facile, pour qu'elle soit un peu, un peu compliquée pour atteindre. Et je vais le faire sur le nain. Je m'en doutais. Donc, 3 points de dégâts, il a 2 d'armure. Je t'annonce que je ne réagis pas. Donc, je prends 1 point de dégâts. Tu prends 1 point de dégâts sur ton 1. Et ensuite Après l'attaque, infligez 2 dégâts à tous les champions adjacents à la cible. Donc, ici, j'en prends 2 de plus. Tu passes et à 5. par contre, bam Là, je prends 2 de plus. 3, 4, 5, 6, 7. K.O. pour Deryn. Donc, elle est K.O. Donc, tu ne tiens plus ton objectif. Non. Moi, je marque un point de victoire. Oui. Et je je, donc, je t'ai empêché de De marquer. De, de marquer. Donc, c'était euh, voilà, ce que je voulais faire, ça, ça a marché. Alors que j'étais de l'autre côté du, du, du plateau, plateau. ce n'est pas évident. Donc, il fallait vraiment pouvoir se déplacer rapidement. Ce qu'on appellera maintenant des ruines. <rire> des... <rire> des ruines. C'est des ruines. Voilà. Et euh... alors, je, je, je régénère mes Et Goyenne devient, Goyen devient champion. Goyenne devient champion, c'est-à-dire que maintenant, quand je l'active, je peux diminuer sa portée minimale de 1 et augmenter sa portée maximale de 1. Donc, elle est encore plus... Euh, c'est encore plus facile pour elle d'utiliser ses pouvoirs. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais ça, c'est la fin du tour. On déplace les, les objectifs. Uh -huh. Le nouvel objectif, c'est avoir un champion au contact uh -huh. de chaque statue. Ça va pas le faire. Et alors là, maintenant, au début de ton tour, on vérifie est-ce que tu contrôles la zone de déploiement ennemie Non. non. Est-ce que tu as trois champions adjacents à la même statue uh -huh. non. Malheureusement, plus. plus. <rire> est-ce que tu plus. contrôles la zone non. de destruction Non. Et est-ce que tu as un champion au contact de chaque statue non. Non, non, non. Donc, c'est à toi. Non. Donc, c'est à moi. Ah ya Eh bien, on va dire que c'est le moment de jouer ça comme ça. Je vais jouer la traque de Dérine, qui peut se déplacer de deux. Oui. Elle va revenir donc. Donc elle revient et j'aimerais pas qu'elle revienne euh, n'importe où. Donc elle va revenir 1 hein? Ah purée, attends, attends, attends. Faudrait peut-être que je sois malin. Est-ce que je peux jouer ça dans le bon sens euh, Oui, mais alors du coup. Non, ça passera pas. Ah, Attends, attends, attends, attends. Ah non, ça non plus. Est-ce que je peux le jouer autrement Oui, peut-être que oui. Reprends ta traque en douille <rire> et réfléchis bien. C'est un petit peu chaud, cette histoire. C'est un petit peu chaud. Parce que là... Le truc, c'est qu'on se pose toujours plein de questions. Bah oui, que, dans, ordre, voilà, dans oui, quel ordre de, de faire Est-ce que c'est -ce est la meilleure chose que je puisse faire dans ce tour Parfois, est-ce qu'on se dit je sacrifie mon tour, mais j'essaie de, de me positionner Ou j'essaie je je, de, de, de viser un adversaire en particulier pour dire est-ce que je peux lui faire des dégâts Est-ce que je peux empêcher mon adversaire de scorer Bon, là, je ne suis pas dans des situations où je peux scorer, donc ce qu'il va essayer de faire, c'est... Soit de se positionner de manière à tenir peut être un objectif qui lui rapportera des points au prochain tour. Soit peut être de se concentrer sur un ennemi pour dire peut être je peux essayer de l'éliminer ou en tout cas bien l'endommager. Voilà, ce sont toutes les questions qu'est en train de se poser Guillaume. C'est clair et qui se fait mal à la tête en disant mais je suis sûr que je peux lui faire mal, mais ça, ça me manque. Ouais, ça veut dire qu'il faut que je le joue. Ah, attends voir. Euh, ah oui, mais non. Ah Ça ne se goupille pas comme je veux. Ça, ça fait ça, ça, ça fait ça. Là, tu viendrais, sauf que j'ai plus celui là. Non, bah, je vais faire ce que j'ai dit. Donc, je fais ma traque. Je fais ma traque, c'est mon pion bleu. Je déplace des rines de 2. Donc, je vais faire 1 et 2. Ensuite, j'ai pioche 2, Donc, je pioche deux cartes. Ensuite, j'ai plan 1, donc je peux en mettre une voilà. de côté dans ta, dans ta ouais. pioche. donc Ta pioche n'est plus vide, elle ne sera plus vide, elle euh, sera revenue à 1. Elle sera revenue à 1. Je vais mettre celle-là ici. Ça, mm -hmm. c'est mon plan 1 et je peux regarder un jeton piège, oui. si tu veux, et le placer sur n'importe quelle case piège libre. Mm -hmm. Voilà donc ça, c'est bleu. Ok. Oui, Derin est revenu en jeu. Il me reste jaune et rouge. Euh, en jaune, je vais jouer la concentration de Tzu Chao, qui peut se déplacer de 1 et qui euh, donne à tous mes champions... Plus 1 en force d'attaque et plus 1 en déplacement jusqu'à la fin du tour. J'aurais bien... Ouais, tu me diras, je suis con. Ah, mais oui Si je le fais dans l'autre sens, son déplacement de carte, ce n'était pas 2, c'était 3, c'est ça. Ah, bon, bah, je le fais dans l'autre sens. Tu permets aussi. Je, fais, je fais concentration. Et il n'était pas dans les cartes piochées, parce que tu as raison, ça aurait pu être... Euh, ah, ça oui. Aurait pu être euh, oui, ça aurait pu échanger. Bon, alors ça, pas en, en compétition <rire> J'ai honte, excuse-moi. Mais il n'y a pas de problème. Euh, donc ça, c'était mon jaune. Qui est... ouais, Mais oui, t'inquiète, Germain. Et il me reste rouge, et je vais faire éclair de jade de la part de Tzu Chao qui se déplace jusqu'à deux. Oui. Il va venir là. Oui. Seulement là pour l'instant. Et il inflige des dégâts jusqu'à toutes les cibles, donc normalement dans les trois zones qu'il y a devant voilà. lui. Alors, quand, il y a une, quand tu as une zone d'effet comme ça, oui. tu choisis comment tu la répartis toujours en adjacent. D'accord. Il faut qu'il qu y ait forcément un champion dans le lot. Mais ça veut dire que s'il y avait des, des amis à toi… Ça pourrait vous l'avoir. Ça pourrait avoir, dire... mais en général, ça arrivera peu parce qu'il suffit qu'il y ait un des champions… Euh, que tu cibles qui soit dedans et après, oui. tu le mets comme tu veux. Dans l'autre sens. Voilà. OK. Et donc, les dégâts, c'est jusqu'à ce qu'elle soit mal en point. Jusqu'à ce qu'elle soit mal en point. Donc, comme elle a 6 points de vie, elle va en perdre 3. Perd trois, okay. Et donc, elle, elle passe à 3 points de vie. OK. Euh, j'ai dépensé tout. Je défausse les cartes restantes. Je renouvelle. Je pioche la carte que j'ai mise de côté bien précieusement. 4 autres. Et j'en prends 4 autres. Et c'est à toi de jouer. Et c'est à moi. Et il y a toujours un point. Ah, dans... Tu ne m'as pas laissé... C'était quoi comme dégâts? C'était ah, euh, mal en point, c'était euh, la... enfin, jusqu'à ce que tu sois mal en point. Il n'y avait pas de valeur d'attaque? Pas de valeur d'attaque, une, une, une protection n'aurait pas pu me servir parce que tu ne m'as pas laissé réagir à ton attaque. Non, c'est vrai, il n'y avait que le plus simple, mais je n'ai pas considéré que c'était des dégâts parce qu'il n'y avait pas d'attaque. Tu peux me montrer oui, la carte? Bien te sûr. L'éclair de Jade voilà, qui est là, tu vois, elle ne fait, fait pas de dégâts. Un petit peu oui, oui, c'est vrai, vrai, Elle a okay. juste ça. Donc, je n'ai même pas compté mon plus 1 de ma Absolument. concentration. Donc, ce n'est pas de la force. D'accord. Mais voilà, c'est vrai. Oui, tu as vrai. raison que tu aurais pu réagir. Excuse-moi. J'aurais ah, pu pardon. réagir et... Bon, ouais. c'est une petite attaque à 3 Ce n'est pas grand chose non plus. <rire> Quand même. <rire> c'est la moitié de mes points attaque, de vie. C'est la moitié de mes points de vie. Exactement. Ah, puis de toute façon, tu étais adjacent. Tu avais moins 1 en armure. Ça compte à moins 1 0 Tu peux descendre à moins 1 Non, tu as 0 en armure. Mon Tsu Chao non, fait non, moins 1. Non, un... non, non, tu ne descends non, pas en négatif. Hein. D'accord. Non, non, non. 1, 2, 3 et 4. Et 5 qui font 5 cartes. Oh, allez. C'est pas moi, hein, c'est toi qui es venu au contact. Hein. Il a perdu combien de points de vie cinq. Il a 5, il lui reste 4 points de quatre vie. 4 points hein. de dégâts pour Tzu Chao. D'accord. Et j'ai toutes mes essences pour réagir et me protéger. <rire> D'accord. Eh bien, écoute, on va voir assez rapidement ce que ça peut donner. Je vais faire, je vais jouer avec euh, Goldar. Goldar, qui harponne, donc il se déplace de 2 en ligne droite jusqu'à 3 de distance, il fait 1 de dégâts. Et après l'attaque, il fera attraction 2. J'aime pas bien cette histoire. Donc, je vais me faire 1, 2, ah, il va me foutre dans le piège d'enfoiré. Ah, <rire> oh, punaise, je l'avais préparé juste pour elle et il me le fout dedans. Donc là, je suis en ligne droite dans une portée de 3, je suis ouais. à 2. Donc tu te prends déjà un dégât, okay. Alors, sauf si tu réagis. Sauf si je réagis. Parce que moi, je te le demande, <rire> Toi, t'es bon joueur. <rire> euh, non, je ne vais pas le faire sur celui-là. Donc, je me prends un point de dégâts. Bah, donc, je repasse à 6 points de dégâts. OK. Voilà. Ensuite, je après vais te faire après l'attaque. Attraction 2. Oh, donc, purée, premier, ça vient là. Tu hein. voilà. prends 2 de dégâts. Ah là là là là là là là. C'est 8. Et ensuite, attraction, le dernier le dernière attraction, tu viens t'écraser contre, contre, contre moi. Toi, tu me fais un et coup de boule. L'armure compte pas. Et donc, du coup, ça fait 9. Ça deuxième KO. Tu passes KO. Ah, bien vu. Alors là, purée. Donc, il, il monte de niveau et lui retourne là-bas. Et je marque un deuxième point de victoire. Ah, donc, nous sommes est. à 2-1. ouais ça y est, il prend l'avantage. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je l'avais préparé pile pour toi. Car commencer. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire. Bah, mais je vais trop faire loin avec loin le, loin. Le, le bleu, je vais faire, je vais jouer plan 1. OK, donc je me déplace de 1 et je peux sauvegarder une carte. Donc, lui, okay. il va faire ça, il va venir ici. Et je sauvegarde une carte qui va être celle-ci. Il faut qu j'en mette un piège, je crois. On a oublié. Oui, tout à fait. Donc, tu ne peux pris pas pris. le mettre sur celui qui était. C'est ça, hein, tu te l'es pris là. C'est toi qui l'as déclenché. Moi qui... Ouais. Non, non, mais c'est toi qui te l'es pris. Donc ah, c'est prends... moi qui pris. Alors, attends. Ce... Ah oui, celui-là, ouais, voilà, tu en prends un et tu le mets sur euh, une des deux zones qui n'est pas celle-ci. Ok. Euh, Est-ce que si, c'est moi, D'accord. Ok. Ok. Donc, j'ai fait plan 1. Oui. Je me suis déplacé de 1 et, et j'ai posé une poses, carte ici. Ouais, tu as réservé une Donc, c'est mon action bleue. OK. Et pour mon action jaune, je vais faire un sprint de 2. Et je vais faire 1, 2. Vas-y. Essaye de gagner 2 points de victoire à mon nez et à ma barbe. Et je défausse mes cartes et j'en repioche. 1, 2, 3, 4 plus un dernier parmi celles qui sont là. Fin du tour. En effet, on déplace les... Alors, contre les addons de déploiement ennemi, non. Trois champions adjacent à la même statue, non. La zone de destruction, non. Un champion au contact de chaque statue, non. Et un champion dans les deux zones de déploiement, non. Ah, oh vache. Ah, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Euh, Dugroon, ça te dirait de faire un peu quelque chose là, glandeur Glander Punaise. Je prends la dernière carte, voilà. Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Alors attends, il me faudrait... Ouais, ça va pas aller, ça va pas le faire. Donc, il faut que je fasse plutôt le chien de Mickey d'abord. Ouais. Alors, t'en es où? Ouais, toi, t'as rien J'ai deux, deux persos qui sont au niveau 2 et j'ai Goyenne qui a perdu 3 points de vie. Il lui en reste 3. Ouais, tes persos là, sont bien, t'as que Dougroun qui a perdu un point de vie, mais. Dougroun, pour l'instant, je l'évite. Je peux pas faire ça, ça m'énerve. Ah <rire> la vache C'est chaud bouillant, hein. J'arrive pas à faire ce que je veux. Ah, si, éventuellement, ça. Alors, éventuellement. Oh non, ne me dites pas ça. Alors, ok. Et si je le joue avec ça Ouais, ça, peut-être que ça peut marcher. Ouais, ça peut marcher. Ok, donc on va le faire dans ce sens-là. On va donc... Je vais faire mon bleu et déclencher le piège de Dérine. J'aime pas ça, je suis en train de la mettre complètement à portée. 1, 2. Oui. Elle vient ici. Elle peut faire une attaque euh, n'importe où jusqu'à 4. Donc peu importe, elle n'a pas besoin de ligne de vue. Ouais. Et elle fera deux de dégâts. Hum. Et si la cible se trouve dans une, dans une casse-piège. Non, c'est pas le cas. Il n'y en a aucun. Euh, dans l'autre sens, ça ne marchait pas. Hein. J'évite d'être sur des casse-pièges ouais, quand il y, y a des ça. rines euh, dans en la, face dans de le, moi. Ouais, OK, eh bien, je fais, euh, je vise Goldar. Tu vises Goldar, mmh. d'accord. Donc, c'est juste un point de dégâts puisqu'il a un d'armure. C'est juste un point de dégâts. Ah non, attends, attends, attends il a monté de niveau. Oui, Ah, va te faire voir. Il est immunisé au poussé. Hein. Il est immunisé au poussé, mais quel chiant lit. Là, tu fais que un point de dégâts Ah oui, c'est ça. Tu fais deux. Okay, Mais suis... ben non, non, non, non, non, c'est toujours pas bon, puisque tu ne peux pas être poussé. Tu voulais me pousser. Oui, tu ah, essayes de me déloger ah, de la zone rouge. Oui, je veux te dégager de là ah, oui, et te met. Je t'ai mis, mis dans la merde là. Ben oui, parce que là, c'est deux points de victoire. Tu te rapproches carrément dangereusement du truc. Ah, oh, purée. Donc non, ça ne marche toujours pas. Mon plan subit d'autres affres. Euh, là, ça, je peux pas. Alors, pour m'empêcher de contrôler la zone rouge, tu peux soit me pousser, mmh. soit m'éliminer, soit place, positionner deux personnes dans la zone rouge aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est ne hein, faut pas l'oublier. C'est pas facile, je reconnais. Ah bah ben non, puis là, on est loin. On n'avait mmh. pas du tout prévu ça. Euh, est ce que je pourrais faire ça Mais là, c'est super loin. Ah Oui, ça éventuellement. Euh, c'est une attaque de deux, un, deux, un deux. Ah Oh là là, c'est chaud. Un deux, attends. Un deux, un deux. Je vais tout cramer pour faire ça. C'est ridicule. Ah Guillaume. Attraction. Non mais. En plus, tu, tu sais, f... si tu veux bouger avec oui. tu vois là, tu vas avoir immobilisation et donc tu ne pourras plus bouger. <rire> Me, me tu pas vas passer sur le ça. piège qui va t'empêcher. Donc, euh, voilà, c'est Ouais, donc ça veut dire que là, je te laisse gagner. Bon, c'est pas grave. Allez, j'ai pas le moyen de faire mieux. Donc, je fais une volée de carreaux. Je me déplace de deux. Comme ça, je suis au contact. Et ben non, toujours pas, Guillaume. Parce qu'il y a une distance minimale pour une volée de carreaux. Et la distance minimale, elle est de deux. Ah non! C'était pas celle-là qui fallait que tu fasses déclencher le piège. Et deux, ça suffit, ça suffit pas. Eh sérieux, comment j'ai pu me mettre là-dedans Bon, on va faire autrement. Alors. Ah si, mais si, bien sûr que si. Oui, bien sûr que si, mais oui. Donc je fais bleu. Bon, bleu. Je me déplace de deux. Un, deux. Déclencher le piège. Je te fais une attaque sur qui du coup se prend deux parce qu'elle n'est juste pas sur le piège. Est-ce que tu veux réagir Ah Donc là c'est deux et C'est deux. Il n'y a rien. Et comme elle n'est pas sur le piège, normalement si tu étais sur un piège, tu prenais plus deux et en plus tu subissais étourdissement. Je vais réagir. Tac je vais réagir avec une jaune, Ok. bouclier arcanique. Alors, il marcherait mieux si j'étais à distance, si, si m... l'attaquant était à distance. Mm -hmm. Mais même si tu ne l'es pas, j'ai comme une sorte de bouclier magique qui m'entoure. Et j'ai plus de d'armure, ce qui fait que je ne me prends rien. OK, mais j'ai plus ton jaune. J'ai plus mon essence jaune. OK et donc. C'est vraiment la chienne en lit. Alors, euh, un, deux. ça y est. Ok, je fais jaune. Derine fait un sprint. 1, 2. C'est bon oui. Et ensuite, je déclenche rouge pour faire voler de carreaux. Je me déplace de 2. 1, Ah merde, ça suffit pas C'est pas grave. Allez. Euh, donc distance minimale 2, le troll se prend donc l'attaque, elle a une attaque à 3. Donc tu ne peux plus réagir, c'est ça Si. Euh, tu peux. Je peux réagir, je ne peux pas faire deux réactions sur une même attaque. Mm -hmm. Mais je peux faire euh, une réaction sur, un, sur une autre activation, tu vois. C'est <cười> à dire que si tu me ciblais deux personnages avec une même attaque, je n'ai pas envie d'en jouer deux, deux mm -hmm. réactions. Mais par contre, sur, sur une autre attaque, là, je peux, si je veux. Réagir. Donc là, ça va faire 3 et après l'attaque, c'est deux. deux. Ça me gonfle, ça me gonfle. <rire> Pû, ouais. ouais, je vais réagir. Si j'avais pas cette, ce minimum d'attaque, je poussais ouais. de deux quoi, mais après l'attaque, oui, okay. l'attaquant subit, subit peur 2. Alors, peur 2, ça veut dire que tu vas Reculer. devoir te déplacer de 2. Ouais. Il faut que ce soit de 2. En m'éloignant de l'adversaire. Il faut qu'à la fin, tu sois plus loin qu'au début. Donc, mm -hmm. tu es obligé de faire le déplacement de 2 maximal, si mm -hmm. tu as des possibilités de le faire. Mm -hmm. Et il faut qu'à la fin, tu sois plus loin de mm -hmm. moi que tu ne l'étais au départ. Ok. Euh, tu as plus un d'armure. J'ai plus un d'armure. Donc, donc, tu te prends un point de dégâts. Je me prends un point de dégâts. C'est sur euh, Kilgore. Ouais. Voilà. Ensuite, on fait ça. Peur, be, Peur, Et deux. après, on fera ton après-attaque. Alors, là, tu ne te déplaces pas que de deux. Ben, je suis obligé de prendre un dégâts, alors. Non. Tu, si tu peux te déplacer de ah, deux sans t'arrêter, tu es obligé. Tu es obligé de faire… Non. Et C'est euh, en ligne droite. Peur, c'est en ligne droite. Il ah. faut que si tu peux le faire… Bon, quels sont les endroits où tu peux… Ben, si tu tu, tu as 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, si tu termines ici, tu seras à 3 cases. Et ah là, bah, tu as trois a, cases de moins. Il n'y a pas le choix, alors c'est 1, 2. Non, parce que c'est en ligne droite. Ah oui. Donc, ça peut être là. 1, 2. là, tu ça, seras 1, 2, 3, 4 cases de moins. Ça peut être là, alors. Non, c'est en ligne droite. Ah oui, c'est en ligne droite. Donc, tu m'obliges à passer dans le piège. Ah, bah, oui, parce que regarde, quelle est la seule possibilité pour toi de, euh, de, de terminer plus loin de moi en ayant parcouru le maximum de, de recul euh, Mais par rapport droite. à qui A lui ou à par lui rapport à l... Par rapport à lui. Ah, bah oui, bah donc j'ai pris un piège à 3. Et puis après, tu fais pousser 2. Ah attends, hein. après l'attaque, l'attaquant subit peur 2. Peur 2, -ce que... si c'est par rapport à lui, ça, je... il faut que je vérifie. Si c'est pas par rapport à oui, Goldar. Si Est-ce est que c'est Goldar ou c'est ouais. Quilobre ça dépend, ça, sur, je vais... euh... ça dépend sur qui vient. Je vais te lire le truc, hein, bah justement. <rire> Parce que là, sinon, c'est 3 points de dégâts sans armure, quoi. Sérieux Voilà. Si une action ou une réaction provoque la peur, le joueur qui contrôle le champion apeuré doit effectuer une charge X, donc charge 2, ouais. avec le champion ciblé dans n'importe quelle direction. Dans le cas où aucune direction ne lui permet de parcourir les X cases de la charge, ouais. le joueur doit choisir la direction qui permet euh, de parcourir la plus grande distance de charge possible. Bon, ouais. Là, on, on voit que tu peux faire 2, donc euh, il y a plusieurs endroits. Cette charge ne doit pas faire avancer vers la source de la peur. Donc... La source de la peur, c'est Goldar. C'est lui qui fait la carte. C'est lui qui joue la carte. C'est pas par rapport à l'attaquant. Donc c'est bien ce qu'on a joué. Ok. Et donc lui, il fait pousser deux. Voilà. Euh, non. Si, après, maintenant, fait, une fois qu'on fait ça, on fait ton attaque. C'était quoi Pousser deux. Oui, Pousse ouais, mais alors par rapport à elle, ça nous Non, c'est par rapport à l'attaque qu'il y avait au départ. D'accord. Hein? Parce que toi aussi, tu te serais pris un piège. Oui, je sais. Deux. Voilà. Ça m'aurait plu. Mais bon, c'est pas grave. 1, 2, 3. Mais j'ai pas réussi à enlever les deux. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, tu vas gagner deux points de victoire. Donc, c'est à mon tour, c'est ça oui. Donc, est-ce que je contrôle la zone de déploiement ennemi Non. non. Est-ce que j'ai trois champions adjacents à la même non. statue Non. Mais est-ce que je contrôle oui. la zone de destruction Oui. Donc, 1. je me retire. Sérieux. Et donc là, je marque deux points de victoire. Je suis à quatre. Hum. Est-ce que j'ai euh, un champion au contact de chaque statue Non. Et est-ce que j'ai deux champions dans les deux zones de déploiement Est-ce que j'ai un, un champion, champion dans les deux zones de déploiement Non. Donc, c'est à moi. Et là, ça va aller vite puisque je n'ai plus que... Ouais. Euh, une énergie enfin une essence bleue je n'ai que une essence bleue ça ça va dégager c'est pas possible ça m'énerve Revanche, je m'en fous. fous. Revanche. <rire> tu sais ce que je vais faire Je vais utiliser. T'as pas gagné, t'as pas gagné. Je vais utiliser la bleue, je vais faire hisser les voiles. Alors, tu te déplaces de 1. Et oh. ensuite, je fais une charge de 5 qui ignore les pièges. et. Ok. Et tu sais où je vais aller. Ben, vas-y. Ça fait qu'un point de dégâts. Bah, ben, sur qui Bah, bon, euh, sur. Euh, je euh, peux Déplacement 1, puis charge 5. Ouais, derine, charge, c'est en ligne droite, tu vois, ah je ne oui? pourrais pas. Ah, si, si, tu fais déplacement 1, tu prends le piège. 1, 2, 3, 4, puis voilà. ouais, Mais Derine elle a combien derine elle a 3 points de vie sur 7. Wow. Je ne vais pas faire ça. Je vais plutôt faire ça. Jette tes cartes, Maro je récupère et là on bouge tout puisque c'est ça, oui, c'est la fin de mon tour. La fin de ton Donc tour. Ça, ça, ça ça sort. Oui. Celui-ci vient là. Oui, les, les, les zones creuses, on les laisse. Hein, ouais. On les laisse vides, hein. les on zones qui ont été On ne les comble pas. Voilà. Comme ça, j'envoie les trucs et je repioche cinq cartes. Ouais, là, tu avoir un champion dans les deux zones de déploiement. Et un champion dans la zone ennemie aussi. Non, elle est partie. elle est partie. Elle vient de partir. D'accord. Ah, la vache euh Light trois 3 points de dégâts pour elle. Si tu ne peux pas réagir, ça serait parfait. Là, pam, paf. Deux. Un, un, deux, ah là là, Et Comment je te fais dégager de cette zone, quoi? C'est pas vrai! Comment je te fais dégager de cette zone ah Non, il faut une botte, c'est ça hein, ce que tu m'as dit. Il faut une Ah oui, bah ça c'est possible, tu peux la voir. Donc ça ferait paf paf. 3 4 ouais, Donc là euh, c'est nul parce que je te fais gagner quoi. Un. Ok, pioche 1, je vais jouer en avant de Dougroon, c'est du jaune. Il se déplace de 1. Tous les alliés peuvent effectuer une charge, donc elle ne pourra pas. Elle, elle va venir là. Et j'ai une pioche de 1. Comment elle s'appelle celle-ci En avant. En avant. Ok, ensuite, ça veut dire que bien sûr, je ne tire pas la bonne carte du tout. Il n'y en a aucun, c'est nul. Ah oh, ça me saoule. Alors, celle là, je peux pas la faire, oh, c'est vraiment inextricable dans ma tête. Ah, si je peux avec lui, avec elle. Reste ton bleu et ton ouais, rouge à hum? Il est immunisé à la poussée, il est immunisé à la poussée. Il est difficile à bouger, il, il, il encaisse bien et là, il a tous ses points de vie en plus. C'est génial, c'est génial. C'est génial. Tu vais faire rouge pour gagner un sprint. Ah, mais non mais ça, ça, T'as gagné. Je peux pas te pousser. Ben tu peux me m'attirer quoi. Ben oui mais non. 1, 2, Tu as fait et un sprint avec euh, un sprint avec rouge. Or, tu sais que tu peux apparaître ouais. ici si tu veux hein. un, Oui, oui et... mais ça ferait ça ferait de toute façon ça fera deux. Euh, et... Et il me reste bleu. Ben je vais faire plan 1. Mais c'est pas suffisant. Non, okay. ça ne suffira pas parce que au ben. début de mon tour, on vérifie les conditions. Et tu gagnes. Et je coup. gagne. Euh, J'ai un champion dans chaque zone oh, et demie, donc.. Euh, dans les deux zones de déploiement, et donc je gagne mon ça cinquième me point fait de victoire. Je suis d'une force. Ah c'est frustrant On fait la revanche. Allez, on va faire une revanche. Ah, ça me frustre, oh, purée. Germain <rire> Tu coupes euh, Cherche pas Pas de générique et tout. Je... Mais... On va refaire une revanche sur Facebook alors. Ouais, ouais sur Facebook. Ça Allez. va tortiller du.. Non sérieusement, c'est <rire> pas. Ah <rire>